comme l'arretation d'un serpent. Donc elle demande de déplacer sans arrêt les poids de la main, sur les doigts, sur la paume des mains. Elle demande aussi que ce moment soit réalisé avec le plus de fluidité possible. En fait, il faut visualiser que votre main est comme un serpent.